Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Vous allez bien. Comment ça va Comment ça va cette mois de septembre Mois de l'amour et l'amitié en Colombie. Comment vous allez Vous allez bien Informe. Pas informe. Bonjour Brenda, Adriana Bienvenue à notre cours de français euh... Je ne vois pas trop de commentaires Merci d'être là Adriana et Brenda Ah oui, je vois d'autres qui arrivent Donc, Bonjour Hector, Esther, Lady, Felipe Bonjour, bonjour euh... Comme je disais euh, en Colombie, c'est le mois de l'amour et l'amitié. Donc, j'espère que ce week-end qui est passé, vous avez passé un bon week-end d'amour et amitié. Et comme on, en Colombie, c'est le mois de l'amour et de l'amitié, j'espère que vous avez la semaine passée, un fin de semaine pasada, un grand fin de semaine d'amour et de, et de euh, En France, ce n'est pas du tout le mois de l'amour et de l'amitié. C'est quelque chose de colombien. Euh, donc, on va commencer. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui. Qui sont là. Donc, d'abord, je veux faire une précision. Cela, je veux le faire en espagnol. Donc, je eh, veux faire une précision et sí lo je a hacer en espagnol, et c'est sur les eh, cursos que le consulat de Paris est en train de faire plus et de manière privée. Estos cursos ya se cerraron et se sont dando en ce moment. Eh, sin embargo, eh, vamos a poner en los comentarios que quedan así como más visibles en el chat eh, el contacto de la Cancillería en París para que si ustedes todavía tienen preguntas y si viven en Francia eh, puedan enviarles a ellos algún correo y tal vez saber más información sobre cuándo van a poder abrir esta nueva oportunidad. Uh -huh. Euh, voilà, donc on va commencer euh, ay, ay, ayant dit ça, euh, vous voyez déjà à l'écran, vous un en A&L en, en la page, en, en le live, qui est important de quel est le courriel que vous pouvez écrire si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, allons commencer. Comme d'habitude, je vous rappelle que nous, nous avons un blog, courseurfrancecnu.blogspot.com, et maintenant, nous avons aussi un Moodle. Donc, l'idée avec le Moodle, c'est de retrouver aussi les courses, cours qu'on met dans le blog, mais aussi de pouvoir faire des tests autocorrigés et des exercices plus interactifs où vous pouvez, dans la plateforme, euh, vous exercer. Et l'idée avec ce Moodle, en plus d'avoir de tener les classes de français que ya les pueden ver en el blog, est que en este Moodle, nous allons commencer à mettre des exercices en los que ustedes pueden practicar directamente en la plataforma y obtener un score. Justamente a partir de este sábado, David ya se los dijo, vamos a poner un pequeño test sobre los temas que hemos aprendido en las unidades pasadas para que ustedes eh, ingresen a la plataforma y se inscriban con su nombre y con su, y con su correo electrónico, respondan a este test el sábado y las personas que respondan bien y que respondan eh, en lo más rápido posible es decir, lo ponemos el sábado y el sábado por la tarde ya lo han respondido o desde por la mañana van a poder eh, acceder a una clase de francés que es en vivo para poder hablar con una de nuestras profesoras de la asociación entonces para que no desaprovechen esta oportunidad, a partir del sábado va a estar el, el test en el blog D'accord, donc on va continuer Aujourd'hui on est à la séance 22 c'est... Uh... C'est la « El la mañana » la mañana ». Et la séance bande euh, nous sommes la semaine, à la semaine 11 sur 24 de notre cours. Donc, on arrive bientôt à la moitié. Et comme d'habitude, tous, tous les cours sont enregistrés sur la plateforme de Facebook. Ok, on va démarrer avec la révision. Nous allons réviser l'heure et la fréquence. Donc, c'était le thème que vous avez vu la semaine passée, les mardis derniers avec David. Euh, donc, qu'est-ce que je veux avec cet exercice Vous allez me dire, avec les phrases que je vous présente ici, vous allez utiliser les bonnes expressions pour parler de la fréquence et des l'heure. En fonction de ce que je vous mets entre parenthèses, j'ai vu que vous me donniez les bons mots à utiliser euh, pour compléter la phrase. Donc, on va faire le premier ensemble et ensuite, euh, vous allez le faire les autres, vous allez me dire. Donc, j'ai travaillé 9h-17h heures, heures, et j'ai vu utiliser les mots qui me permettent de dire une période de temps délimitée. Ces mots sont « j'ai travaille des 9h à 17h30 ». Avec 2 et A, je donne une période de temps délimitée. Je travaille de 9h à 17h30. C'est une période de temps délimitée. Ensuite, j'ai vu que vous participiez maintenant. La poste est ouverte 18h30. J'ai vu que vous médionniez les mots pour dire une heure limite. C'est une heure limite. ¿Cómo se dice cuando es una hora límite? La poste est abierta, 18 h 30. Una hora límite es la hora límite. ¿Cómo decimos? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice hasta en francés? Oui, je vois qu'il y a Carolina, Carolina Gutierrez, Tu as donné la bonne réponse. Je vais voir si d'autres personnes ont la bonne réponse. Raphaël aussi, Edward. C'est « jusqu'à ». Donc, « jusqu'à 18h30 ». Ça, c'est « jusqu'à 18h30 ». La poste est ouverte jusqu'à 18h30. Si vous mettez « la poste est ouverte à 18h30 », ça peut marcher aussi, mais c'est juste, ça n'a pas de sens pour cette phrase. C'est-à-dire, ah, peut être correctement écrit, cest o sea, à correctement écrit, mais ça n'a pas de sens pour cette phrase parce que la oficina de correos n'est no es est pas ouverte à 6 h 30 Normalement, c'est la heure à laquelle Donc, c'est pour ça qu'on dit, la poste est ouverte jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30. Asta la seize huit. Um, ensuite, le cours de français commence 2 heures. C'est une heure exacte. Donnez l'heure exacte. Les cours de français commencent 2 heures. Qu'est-ce qu'on doit utiliser ici pour donner une heure exacte? Mmh. Oui, très bien. Donc, c'est A. À 12 à heures. Attention à utiliser l'accent grave parce que si vous ne le mettez pas, euh, on va penser que c'est les verbes avoir. Quand la, euh, les mots A n'a pas d'accent, c'est une conjugation de verbes avoir. Donc, il faut toujours avoir les, les A avec l'accent euh, grave. Nunca se les olvide de poner el acento grave en la A si van a, a utilizarlo como preposición. Porque si lo utilizan solo la A, sin el acento, es una conjugación del verbo avoir. Il a, por ejemplo, él tiene. Entonces, attention, A avec l'accent grave. No, no se les olvide. Ensuite, je vais chez toi 18h30. Une heure approximative. Une heure approximative. Comment est-ce qu'on doit dire quand on va donner une heure approximative? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Quel mot nous devons utiliser quand on veut donner une heure approximative? Ok, je vois. Oui, oui je vois des bonnes réponses déjà. Très bien, oui, vers. Je vais chez toi vers 18h30. Vers 18h30, oh, à peu près à 18h30. Más ou moins, au... Euh, Alredor de la 18h. Je vais à ta cas, de la 18h. Vers 18h30. Maintenant, je veux exprimer donc, des expressions de fréquence que vous avez vues aussi. « Mardi avec David », on va voir. « Je regarde mm, le foot. »« J'adore le PSG. » Et je vais vous donner une, une expression pour la fréquence quand c'est fréquemment. Quand quelque chose c'est fréquemment, quel mot on peut utiliser Quand nous faisons quelque chose fréquemment, quel mot nous pouvons utiliser ?« Je regarde mm, le foot. » J'adore le PSG. Fréquemment, quelle fréquence comment, Quel mot nous utilisons Oui, je vois déjà des bonnes réponses. Euh, Esther, toujours c'est sans exception. C'est que tu les fais tout le temps. Tu, tu ne les rates jamais. Ça, c'est sans exception. Fréquemment, tu peux dire que tu regardes quelque chose assez régulièrement. Mais que, quelquefois, tu ne le fais pas. Euh, ok, je vois la bonne réponse. Donc, c'est, je regarde souvent le foot. J'adore le PSG. Euh, Raphaël, PSG, est Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. C'est l'équipe de football euh, de, de la capitale de France. Paris Saint-Germain. C'est l'équipe où on juega Lyon Messi, ahora, y Neymar. Euh, je regarde souvent le foot, j'adore le PSG. Alors la dernière, je ne regarde hum, le film d'horreur. j'ai peur de ça. Et c'est là on le fait dans en aucun cas, nous faisons cela. Si on le fait en aucun cas, il ne pas possible qu'on fasse ça, qu quel mot nous devons utiliser Quand il n'y no a aucune possibilité d'avoir fait nous n'avons pas la possibilité de faire cela. Ce n'est pas possible. Hmm. Edouard, ça c'est toujours, c'est l'antonyme. Et l'antonyme est toujours. Oui, très bien, très bien. Super. Je ne regarde jamais le film d'horreur. J'ai peur de ça. Je ne regarde jamais le film d'horreur. J'ai peur de ça. Nunca. Ne jamais nunca. Jamais. Nunca. Je ne regarde jamais. Attention parce que quand vous allez utiliser jamais, vous devez utiliser le ne. Et ça, c'est un autre type de négation. Esto es un autre type de négation. Es por eso que hay que utilizar le ne. Ne, verbe, jamais. Es como el ne, verbe, pas. Pero es más fuerte. Bueno, je ne regarde jamais le film d'horreur. Esto es una Et eh, Esther, pa es cuando tú dices yo no veo film, eh, películas de horror. O sea, no veo. Simplement no lo ves, pero eh, no es tan fuerte. Mientras que jamais es que nunca lo haces. Entonces, je ne regarde jamais es que nunca lo vas a hacer. Pa es simplemente yo no veo eh, películas de horror. Cambio que acá tú estás diciendo spécifiquement, qu'ils ne le Ni jamais. Ok. Donc, on va passer au suivant. Euh, Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous sommes le 23 septembre 2021. Et nous avons déjà commencé à parler des activités quotidiennes avec David. Donc nous allons continuer à parler des activités quotidiennes. Notamment, nous allons parler euh, des tâches ménagères, des activités à la maison, ainsi que des loisirs. Ok, nous allons parler de notre quotidien et plus spécifiquement, nous allons parler des activités à la maison. La vidéo que je vais vous présenter maintenant, c'était une vidéo que David vous a laissé comme devoir le mardi dernier. Cette vidéo que je vais vous montrer, David se los dejó en une tarea la classe passée. Maintenant, volver a ver voir cette même vidéo, mais on va faire autre type d'activité. Je vous invite à regarder euh, la présentation de mardi pour que vous voyez avec la même vidéo l'activité que David vous avait proposée. Um, J'espère qu'il y en a certains qui ont déjà regardé cette vidéo. Espero que il y a algunos qui aient vu cette vidéo, puis David se le déroule comme une tarea à la classe pasada. Mais cette fois, nous allons faire une autre activité. Qu'est-ce que je veux Vous allez regarder la vidéo et vous allez noter les activités que la maman de petit Eric fait. Donc, on va décrire la journée de la maman du petit Eric. Du petit Eric, d'accord? Et vous allez regarder ce qui est dit dans la vidéo et vous allez noter ce que la maman de Eric fait. Quiero que esta vez vean, veamos el video et que vayons à anotar las actividades que hace la maman del, del bebé, ok? Ok? Uh... No, se, se n'est pas grave, si no han hecho la tarea no hay problema. Lo que yo los invito es que vayan a la actividad, al, al video del martes y a la presentación del martes para que vean qué actividad les puso David con este mismo video. Así van a poder practicar, pero hoy vamos a ver otro tema. Alors, c'est parti. Donc, regardez y écoutez. Coucou, c'est moi. Je m'appelle Eric et j'ai 12 mois. Je vais vous raconter ma journée. Oui, je sais. Je suis encore très petit, mais je fais déjà pas mal de choses. Je me réveille tous les jours à 8 heures du matin. Je me lève tout content parce que je sais que je vais découvrir et apprendre plein de trucs pendant la journée. À 8h15, je prends mon petit-déjeuner tranquillement. Mmm, j'adore le lait Ensuite, je me prépare. Je me brosse les dents. J'ai déjà huit dents, pas mal, hein Je me lave, je me coiffe et je m'habille. C'est ma maman qui m'aide. Moi, je suis encore très petit. Après, je joue dans le salon avec mes jouets préférés. J'adore mon nounours. Il s'appelle Léo. Pendant que je joue, ma maman fait le repassage. Après, elle range un peu la maison et puis elle passe l'aspirateur. Elle utilise un appareil très bizarre. Ça fait beaucoup de bruit. Parfois, j'ai peur. Plus tard, à 10h30, on va au supermarché. Jette ma maman. À faire les courses. C'est chouette Il y a beaucoup de gens. Tout le monde me parle et me fait rire. J'aime aller avec ma maman. Elle m'achète plein de bonnes choses. Puis, on rentre chez nous. Ma maman doit préparer le repas. À midi 30 je déjeune. J'aime bien le plat qu'elle me prépare. Après, ma maman fait la vaisselle et nettoie la cuisine. Moi, je lis un peu. Mon livre préféré, c'est Antonin le poussin. À 14h, je me couche et je fais la sieste. Je suis petit, alors je dois dormir beaucoup. Ok. Avez-vous déjà euh, noté quelques activités que fait la maman de petit Eric? Quelles activités fait la maman de petit Eric. De petit Eric Qu'est-ce qu'il la maman du bébé? Qu'est-ce la maman du bébé? Je vous écoute. Je vous lis. Los Leo. Qu'est-ce qu'il la maman mm -hmm. Oui, très bien iso Quelle, quelle autre chose elle a fait? Oui. Ok. Oui, très bien. Oui, elle passe l'aspirateur. Oui, vous êtes. Très bien, très bien. On va faire ça. Donc je vois que vous êtes super. Là, c'est bien. Vous avez capté beaucoup de choses. On va le voir un peu euh, de manière chronologique, comment ça s'est apparu dans la vidéo. Vamos a ver un poquito euh, de manière chronologique comme on hizo ella en la el vidéo. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait après? Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Ici, elle fait quoi? Donc, je vois qu'il y a Marie qui dit « Elle coiffe Eric ». Ça, c'est une des choses qu'elle a fait, c'est vrai. Elle coiffe Eric, elle lave Eric, elle donne à manger à Eric. Euh, ici, je vois, elle passe l'aspirateur, c'est bien. Et qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle qu est, que est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'elle est en de faire Sí, meter los vêtements a su bebé. Sí, es verdad. Eh, la mamá de Eric, la mamá de Eric, él hace cosas por Eric. Entonces, eh, todo lo que ya está haciendo de eh, vestirlo, de y peinarlo, de lavarle los dientes, de darle de comer, si lo podemos eh, resumir en algo, Seria en s'occuper de son enfant. S'occuper de son enfant, est cuidar de son enfant. Elle cuida de son enfant. Ça c'est s'occuper de son enfant, c'est l'ensemble d'activités qu'un parent doit faire pour prendre soin de son enfant. S'occuper de son enfant est la manière la plus mm, générale de dire toutes les activités que elle a fait pour son enfant. Donc, là, il y a, eh, baigner, laver les dientes, darle de comer, et ponerlo a jugar, todo se s'occuper de son enfant. Et là, je vois, Janet, elle dit, euh, elle repasse le vêtement, elle s'occupe des vêtements. Bon, ça, c'est une bonne chose. Donc, l'action, l'action, planchar, en, en espagnol, c'est faire du repassage en français. Faire du repassage. Et ici, quand on voit qu'elle fait quelque chose avec un aspirateur, on dit « passer l'aspirateur ».« Passer l'aspirateur ». Ce sont des activités. S'occuper de son enfant, faire du repassage, passer l'aspirateur. Ce sont des activités quotidiennes à la maison. Ici, quand je vous ai dit « s'occuper de son enfant », c'est que la maman d'Eric, Aide son enfant pour se réveiller, pour se laver, pour s'habiller, pour se coiffer, pour manger. Le verbe ici, se laver, s'habiller, se coiffer, se réveiller, ce sont des verbes pronominaux. Estos verbos que vemos acá se llaman verbos pronominales. Esto no lo vamos a ver hoy, pero se los pongo aquí ahora para que lo tengan en cuenta. Et lo la semaine próxima con David. Vous allez voir ça la semaine prochaine avec David. Um, mais ici, on, on travaille encore sur les activités de la maison. Um, ici, je vois, Donc vous, vous, la, vous me l'avez déjà dit, elle fait les courses, faire les courses. Acheter quelque chose au supermarché, on peut dire aussi faire les courses. Faire les courses es mercar en espagnol. Faire les courses. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? Euh, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici, dans cette photo? Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, cuisiner. Cuisiner, ça c'est le verbe, cuisiner. Mais aussi, on peut dire, je vois qu'il y a des gens qui, qui disent « Préparer les repas, faire la cuisine. » Donc, ça, c'est faire le repas, faire à manger, faire la cuisine. Ça, c'est d'autres manières de d'écrire une activité quotidienne. Mais nous pouvons tout de même utiliser « cuisiner ».« Elle cuisine » ou « elle fait à manger, elle fait le repas. » Et à la fin, je vois Marie qui nous dit « elle fait la vaisselle ». Faire la vaisselle, c'est l'activité. Faire la vaisselle. Faire le repas, faire un manger, faire la cuisine, faire la vaisselle. Donc, elle, cette vidéo nous a permis d'introduire les tâches ménagères. Les tâches ménagères, ça veut dire quoi en Une tâche ménagère. Qu'est-ce que ça veut dire en français Que quiere decir tâche ménagère en français si je vous avais déjà expliqué qu'une tâche ménagère, ça peut être euh, faire la vaisselle, euh, faire à manger, faire les courses, euh, habiller son enfant, s'occuper de son enfant. Ok, je vois une réponse. Oui, oui, sont les terelles de l'hôpard ou les de par exemple. C'est tout l'ensemble des choses qu'on doit faire pour que notre maison fonctionne bien, parce qu'il faut nettoyer, il faut faire à manger, il faut, euh, il faut sortir la poubelle, il faut s'occuper de ses enfants. Los oficios, las tareas de la casa. Je vous donne d'autres exemples des tâches ménagères. On peut nettoyer la salle de bain, donc. Ici, je vous donne quelques verbes qui vont vous servir pour décrire des tâches ménagères. Donc, il y a « nettoyer la salle de bain, nettoyer la cu cuisine » ou « nettoyer les salons ».« Passer l'aspirateur » ou « la serpillière »,« balayer » ou bien « passer le valet ».« Faire la vaisselle »,« faire la lessive »,« faire le lit » ou « faire la cuisine ». Euh, faire du repassage, étendre les langes, sortir la poubelle, ranger la maison. Tout ça, ce sont des activités quotidiennes. Je veux savoir, ici, je vous ai mis quelques photos. Je voudrais savoir um, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Comment s'appelle cet outil Comment se dit cet utensil en français a ver, ¿y si je vous ai déjà donné la réponse? En esta lista ya les puse cómo se llama este utensilio en francés. Je veux que vous devinez, quiero saber si pueden adivinar cómo se dice este utensilio en francés. ¿Cómo se dice trapero en francés? Je vous déjà mis par ici. Mais comment s'appelle cet outil Comment se ça? Elle est en train de nettoyer, ça c'est sûr. Euh, je vois quelques personnes qui ont déjà la réponse. Et celui-là, lequel des deux c'est... Je vois, oui, ça c'est la serpillière. Donc, on passe la serpillière. Passer la serpillère est trapear. Passer la serpillée. Serpillère. Passer la serpillère. Et à côté, à côté, il y a le balai. Le balai est la score Le balai. Le balai. Donc, on peut dire balayer. Balayer. j'ai balayé bala bala ma maison. Ou bien, je passe le balai. Il y a deux manières de dire balayer ou bien euh, passer le balai. Esto es euh, barrer. Le balai. El ballet es la escoba. La, la serpillera es la trapeadora. Voilà. ¿Y aquí qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando vamos a lavar la ropa. ¿Cómo se dice eso en francés? Lavar la ropa. Y aquí yo lo he déjà mis ça, c'est quoi Ça correspond à quoi De cette liste, cette photo correspond à quoi Comment on dit « laver la, la, la robe » en français mm -hmm. Alejandra, ça c'est « étendre la langes et « tender la robe ». Ça c'est « tender la robe » étendre les langes et tendre la robe Alors que euh, je vois qu'il y a une personne qui a répondu GNC si aussi donc c'est faire la lessive faire la lessive faire la lessive Es un poco extraño para mí porque lessive también es detergente la lessive es el detergente también entonces es para mí suena comme faire le detergente Mais en réalité, faire la lessive est Lavar la robe, faire la lessive. Oui, vous pouvez dire oui, je vais laver mes vêtements, mais il y a une expression, donc faire la lessive et se laver la robe. Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire Ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire Quelle est l'activité quotidienne que cette personne est en train de faire Oui. Mmh. Super, très bien. Faire le lit, faire le lit, faire le lit, tender la cam. hacer la cam. Faire le lit, faire le lit. Et ici, on me l'avait déjà dit, c'est étendre les langes. Étendre les langes, étendre les langes. Et c'est tender la ropa. Le linge est comment la ropa, le langes. Étendre les langes. Donc, faire le lit, étendre les langes. Voilà, je vous ai déjà présenté pas mal des tâches ménagères que vous donnez avant. Vous pouvez vous servir de ces vocabulaires pour l'utiliser quand vous êtes chez vous. Donc, une recommandation que je vous donne, c'est de l'heure où vous allez faire le ménage chez vous, vous allez pratiquer et vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Quand vous allez faire la limpieza en la maison ou allez faire une activité, je veux que vous commenciez à réfléchir et à dire, ah, ce esto que je fais, hmm, ça se dit comme ça en français. Si je vais passer, je vais barrer, vous allez dire, ah, je vais euh, balayer, je vais balayer ou je vais balayer ma maison. Pour que vous, vous ayez en tête, les vocabulaires et que vous, avez, vous commencez à l'intégrer dans votre vie quotidienne. Ici, je, vous, je vais vous donner un exemple pour décrire les activités quotidiennes des tâches ménagères. Donc, ceci ce sera un petit texte où j'ai décrit euh, des activités quotidiennes. Je vais vous donner une minute. Je vais vous donner une minute pour que vous lisiez cet euh, texte et ensuite je vais le lire pour que vous puissiez faire la différence entre comment vous, vous l'avez lu et comment je vais le prononcer. Ahora les voy a dar un minuto para que lean este texto. Quiero que le lean, lean en voz alta en su casa para ver si ya lo están pronunciando mejor que antes, de acuerdo con todas las reglas que les hemos mostrado de conjugación, y además, como ya nos han escuchado mucho decir varias palabras, ya están pudi pudiendo saber cómo se dice. Voilà, je vous donne un minuto. Est-ce que c'est bon? C'est bon, vous avez lu toutes les tous les textes? Tous les textes? Ok. Edouard, c'est bon. Pour les autres, ok. Ok, donc je vais un... maintenant je vais le lire. Dimanche, c'est la journée pour faire le ménage. D'abord, je fais mon lit et j'érange ma chambre. Après, je lave la salle de bain et je nettoie la cuisine. Puis, je fais la lessive et j'étends les langes. Ensuite, je passe l'aspirateur et la serpillière. Enfin, comme récompense, j'ai commandé une pizza et je mange devant un bon film. Oui, c'est vrai, Maleha. Euh, Marie, oui, tu peux dire le dimanche. Oui, le dimanche, le dimanche. Le dimanche, c'est la journée euh, pour faire les ménages. Oui, c'est vrai. Le dimanche. Euh... Oui, tu peux dire le dimanche, c'est vrai. Là ici, je me suis trompée, j'aurais dû mettre le dimanche. qui mais me... es verdad, Mari, tenía que colocar le dimanche, el domingo. Y no solo domingo. Euh, donc, comment ça a été? Enfant, enfant. C'est un petit peu comme enfant, oui, enfant, enfant, un, en. enfant. Après, d'abord, comment ça a été Est-ce que vous trouvez que vous, vous avez bien prononcé ou est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent encore Comment est-ce que vous Comment est-ce que vous C'était mieux ou il, il faut encore travailler sur quelques... Euh, cas des prononciations Oui, j'ai pu le lire encore une fois euh, Attends, je vais déjà le corriger comme ça on n'a pas d'erreur par la suite Alors, le dimanche, c'est la journée pour faire le ménage D'abord, je fais mon lit et j'érange ma chambre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 OK, je vois pas mal de comme si comme ça. <rire> nettoie, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Ici, o i e te prononce ou. Je nettoie. Je nettoie la cuisine. Je nettoie la cuisine. Je passe, j'étends, je lave, je fais, j'érange ok donc ce n'est pas grave l'idée l'idée pour vous c'est pour ça qu'on on, on vous donne beaucoup d'exercices et aussi l'idée c'est que en plus de faire des exercices juste l'écriture de l'écriture vous devez chez vous hum, pratiquer en lissant vos choses les choses que vous faites et en écoutant beaucoup de la musique des films euh, des vidéos, euh, une très bon exercice, c'est quoi C'est de reprendre les, les cours précédentes, voir les, revoir les vidéos et écouter. Écouter et répéter. Ça, c'est les, euh, les meilleurs conseils que je peux vous donner. Euh... Ok. Euh... Ok, voilà. Bon. Um, J'ai souligné quelques mots en, en rouge. J'ai souligné quelque chose en rouge, donc d'abord et après, puis ensuite, enfin. Quelle est l'utilité de ces mots Quelle est l'utilité de mots euh, d'abord et puis ensuite, euh, après quelle est l'utilité de ces mots? Quelle est la utilité de ces palabres? Oui, connecteur, fréquence, c'est plutôt des connecteurs, des connecteurs. Des connecteurs qui vont vous aider à faire quoi C'est des séquences, oui, aussi. C'est des connecteurs pour la séquence. Bravo. Donc, pour, ça vous aide à établir une séquence, c'est-à-dire une chronologie. C'est des connecteurs qui vous aident à établir ou à indiquer une chronologie. Euh, la chronologie pour donner... Euh, comme ça, vous allez donner euh, une structure à votre discours. Ça, c'est l'idée. Euh, je voudrais savoir à quel moment, quand vous, vous commencez à écrire un texte ou que vous euh, voulez parler et exprimer vos idées, à quel moment allez-vous utiliser d'abord Quand est-ce que vous utilisez d'abord Je vous écoute. Oui, pour commencer. Oui, pour commencer. D'abord, c'est pour commencer. Très bien. Al principe, c'est pour commencer. D'abord, c'est pour commencer. Et à quel moment allez-vous utiliser les mots comme après, puis, ensuite et à quel moment allez-vous l'utiliser Ces mots euh, après et puis ensuite, vous les utilisez à quel moment Quand vous parlez ou bien quand vous écrivez un texte Quand est-ce que vous allez les utiliser Oui, c'est pour des conséquences, mais... Hum, C'est plutôt, oui, ici, c'est des connecteurs. C'est des connecteurs pour les utiliser au milieu d'un texte. Donc, vous pouvez les utiliser au milieu d'un texte et euh, vous les utilisez aussi pour ajouter des idées. Donc, vous donnez une idée, ensuite vous rajoutez une idée. Et la idée avec ces con connecteurs après et puis ensuite est de agregar plus d'idées à un texte. Donc c'est pour continuer à rajouter des idées. Et enfin et finalement, pourquoi on utilise ou quand est-ce qu'on utilise ce type de mots Enfin ou finalement, vous l'utilisez quand Oui, très bien. Pour finir, pour terminer. À la fin, comme conclusion, pour terminer. Très bien. Pour finir, oui, finalement, enfin, juste pour donner une, une fermeture à ce que vous disiez. Ok, très bien. Maintenant, c'est à vous de me dire quelque chose. J'ai quelques questions pour vous. Et vous, avec quelle fréquence faites-vous les ménages « Avec quelle fréquence faites-vous le ménage ?»« Et quelle est la tâche ménagère que vous aimez le plus ?»« Ou bien la tâche ménagère que vous détestez le plus » Dites-moi, « Avec quelle fréquence faites-vous le ménage ?»« Et quelle est la tâche ménagère que vous aimez le plus ?»« Ou que vous détestez le plus ?» les los leo, je vais aller a prendre la luz. Ah oui. Marie, tu fais le ménage tous les jours? Quelques fois. Je voudrais des phrases complètes. Qui ver voir phrases complètes, non seulement tous les jours ou quelques fois. J'ai vu vraiment, j'ai dit, je fais les ménages tous les jours, je fais les ménages quelques fois. Euh... Ok. Je vois Yamari qui dit "Je déteste repasser les langes." Je fais le ménage chaque semaine. À Ok, Rosalie dit, Je fais le ménage trois fois par semaine. La tâche ménagère que j'ai est c'est prendre les, la linge. »« J'ai fait toujours le ménage. » Ok, « Je fais le ménage de lundi jusqu'au jeudi. » Ah oui, « Vous êtes très courageux. Je vous félicite. »« Je n'aime pas faire la vaisselle. » Ok, « Je fais le ménage tous les samedis. » Ok, okay bah très bien Ici, je vous donne quelques exemples pour donner un peu... Ici, ce sont des exemples comment on peut euh, formuler des phrases comme réponse. Déjà, des, des réponses que vous donnez, c'est bien. Donc, ici, je vous dis « j'ai fait souvent le ménage ». Et attention, euh, le mot « ménage », c'est un singulier. Donc, on dit, j'ai fait souvent le ménage ».« Je fais souvent le ménage ». Ce n'est pas les ménages mais le ménage. Esto es para la limpieza. Si vous dites le ménage, ils sont parlant de, de, de une casa, comme d'une famille. Donc je fais souvent le ménage environ quatre fois par semaine. Je ne fais jamais le ménage, c'est mon copain qui le fait. Ou je fais le ménage une fois par semaine, tous les dimanches. Euh, j'aime beaucoup passer l'aspirateur. J'ai fait les ménages tous les jours avec ma femme. Attention, donc il faut conjuguer le verbe faire. Donc c'est pour ça qu'on dit dire, on doit dire je fais le ménage et pas j'ai faire le ménage. Attention et siempre les recuerdo faire le ménage, faire les ménages est l'activité hacer les eh, los hacer de la casa, limpiar la casa mais si vous allez dire que vous nettoyez la maison, no vous ne devez conjuguer le verbe faire. Donc par ça se dit je fais le ménage. Par exemple, écotechnologie, tu dois dire je fais le ménage tous les jours avec ma femme. Euh, je déteste limpiar. <rire> Je déteste nettoyer, nettoyer. Je déteste nettoyer la salle de bain. J'aime beaucoup passer l'aspirateur. Euh, J'ai fait les ménages toujours tous les vendredis. D'abord, je fais mon lit et je prépare mon petit déjeuner. Ensuite, je fais la lessive et je nettoie ma maison. Je fais toujours la cuisine tous les jours. Je fais les ménages. J'adore passer le chiffon. J'ai déteste la. J'ai déteste cuisiner. J'ai déteste laver. J'ai déteste faire la vaisselle et nettoyer la salle de bain. On peut dire aussi, ici je vous ai mis d'autres exemples. J'aime faire mon lit tous les matins. Je déteste passer la serpillière. J'aime nettoyer la cuisine. Je déteste sortir la poubelle. Donc, ici je vois un. Pour que non. para que no caigan en, en la. En la trampa, est que quand vous dites je hago algo, mm, si vous le conjuguez, je, je fais le ménage, je. Ago la limpieza ou je l'impio. Mais quand vous dites que vous aimez vous allez utiliser aimer. Le verbe aimer, vous allez le conjuguer et ensuite vous allez utiliser euh, les verbes à l'infinitif. Donc, j'aime faire mon lit. J'aime faire mon lit. J'ai des tests passer la serpillière. J'ai des tests nettoyer la salle de bain. Ou j'aime nettoyer la cuisine. Je déteste nettoyer la cuisine. Je déteste sortir la poubelle. Je déteste beaucoup repasser les langes. <rire> ok. Et eh, una... a. Una... Attention aussi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Un jour est masculin. Donc, ça dit tous les jours et pas toutes les jours. Décimos tous les jours. Tous les jours et, nous... et pas toutes les jours que ce sont des choses que viai en en ce lo que l'on appelle en écrit. Voilà, bah, très bien. Je vois que vous commencez à, à écrire mieux. Euh, juste des petites fautes, mais ce n'est pas grave. Ya veo que empiezan à écrire un poco más y que aunque hay algunas peuvent se pueden corregir. pour para eso estamos. OK. Mais on ne peut pas faire que des tâches ménagères parce que on n'aime pas. On doit les faire, mais on n'aime pas. On doit aussi parler des loisirs. Je vous avais déjà parlé de ces mots avant. Les loisirs, qu'est-ce que ça veut dire loisir Qu'est-ce que ça veut dire un loisir Est-ce que ça vous parle des loisirs Ok, les loisirs. Provis, pasatiempos, c'est une bonne réponse. Aficiones, oui, des loisirs. C'est des choses pour occuper ton temps, c'est-à-dire pasatiempos, hobbies, um, tout ça. Est-ce que vous savez dire quelque chose ici Est-ce que vous, vous pouvez me dire euh, qu'est-ce qu'on est en train de représenter avec euh, ces photos Quelles actions, quels loisirs nous sommes en train, je suis en train de les représenter avec ces photos Ici, je me présente quelques photos. Quelles sont les activités ou les loisirs que je présente avec ces photos. Il y en a quelques-uns que vous connaissez déjà. Parce que c'est un thème qu'on a déjà étudié. Quelles activités de vous savez déjà dire en français. Vous savez déjà dire un peu cela et cela. Au moins ces deux-là, vous savez déjà les dire. Estas deux activités, al menos, vous savez déjà les dire. Parce que c'est un thème que nous vu. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez comment dire cette activité Ou pas Est-ce que vous vous souvenez de comment dire cette activité ou cette activité euh, Celle-là celle -là aussi. Celle-là, on peut, on peut aussi la dire. Comment se dice? Comment se disent estas activités en français Celle-là, c'est un peu plus difficile, mais celle-là, vous savez déjà la dire. Celle-là aussi. Mm -hmm. Oui, faire du vélo, faire du vélo, ça c'est bien. Et celle-là, celle-là aussi, vous les connaissez. Jouer de la guitare, c'est bien. Et celle-là. Il touche la guitare, oui. jouer de la guitare, on va les voir. C'est là, c'est faire de la natation, on va les voir. Les activités que je vous présente ou les loisirs que je vous présente, c'est jouer aux échecs, aux échecs, jouer aux échecs, jouer aux au échecs, voyager, jouer de la guitare, faire du vélo ou faire de la natation. Jouer aux échecs, jouer aux échecs, voyager, jouer de la guitare, faire du vélo et faire de la natation. Ici, il y a d'autres d'autres activités. Pouvez-vous me dire quelles sont les activités que j'ai présentes ici Quelles sont les autres activités que j'ai présentes ici C'est là. Vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est C'est là aussi. Oui, écouter de la musique, très bien. J'écoute de la musique. J'aime écouter de la musique j'écoute de la musique. Celle-là ou celle-là, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, c'est un peu plus difficile, donc je ne pense pas que vous allez la voir, mais celle-ci, oui. Regardez, regardez la télé. Um, Estelle. Para ver la televisión o um, ver una película utilizamos el verbo regarder, porque el verbo voir es solo como ver, ver es como mirar, entonces regarder es que si estás poniendo atención, entonces es por eso que tú dices, regarder la tele y para ver la tele, je regarde la tele. Y si, ¿sé qué? es qué? Ça. ça, vous devez savoir. Jouer les PC games. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Lire un livre. Très bien. Et ça, c'est faire du jardinage. Faire du jardinage. Faire du jardinage. Et ici, lire un livre. Faire les jardins ou jouer du jardinage. Lire un livre, lire un livre. J'ai lu un livre, Léo un livre. Lire un livre, je joue au jeu vidéo. Donc, tout ça, ce sont des activités. Donc, je vais faire une petite rappel pour le verbe faire et les espoirs. Ici, on dit Je fais du vélo, il fait de la natation, nous faisons de l'équitation, vous faites des mots croisés. Ici, on utilise faire comme synonyme de pratiquer. Je fais du vélo, practico, euh, je pratique le cyclisme, je pratique le cyclisme, je pratique de la natation, euh, je pratique euh, l'équitation. Euh, plutôt ici, pas. Je fais des mots de croisés pas. Là, ici, on ne fait pas beaucoup de pratique Mais donc, on utilise le verbe le faire plus la préposition de avec tous les esports. j'ai fait du vélo, de la natation, du basketball. J'ai fait de un balle, je fais du baseball, j'ai fait du tennis. Avec tous les esports, ça marche. Par contre... Nous ne pouvons pas dire « j'ai fait de poker », non, « j'ai fait de jeux vidéo », non. Parce que, euh, c'est-à-dire que vous le faites, c'est comment à a Assez... N'ai jamais utilisé le verbe « faire » avec les jeux vidéo. On va utiliser « faire » avec les sports. Et attention, donc c'est « faire » plus « de ». Et cette préposition « de », on va la transformer en fonction du mot qui suit. Donc, si le mot est masculin, vous allez utiliser « de ». Si le mot est féminin, euh, qui ne commence pas par voyelle, vous allez utiliser « de là ». Et si le mot commence par voyelle, vous allez utiliser « de » plus « l'apostrophe ». Et si le mot qui suit est euh, « O plural, usted le dice de, de, es. Esto eh, ya lo tienen que tener bien interiorizado y es que cuando van a utilizar un verbo con una preposición, esta preposición que sigue va a estar transformada de acuerdo a la palabra que sigue. De acuerdo a la palabra que sigue. Eh, dependiendo si esa palabra es femenina, masculina o plural. Attention, euh, Edouard. Donc, je vais revenir à ça. Donc, ça, c'est pour le verbe faire. Vous l'avez déjà vu avec David. Ça, c'est un rappel. Il y a des nouveaux, il y a des nouvelles choses. Avec le verbe jouer. Donc, on dit, je joue aux échecs ou je joue aux jeux vidéo. Il joue au basketball. Il joue au handball. Il joue au rugby. Elle joue au tennis. Il joue au badminton. Et il joue au baseball. On joue au poker, au Monopoly. Nous jouons de la guitare. Vous jouez du piano. Il joue de l'accordéon. Alors, attention parce que pour les verbes jouer, il y a deux, euh, deux euh, formes. Il y aura jouer plus la préposition « à » et jouer plus la préposition de à quel moment nous, uti nous allons utiliser jouer plus la préposition a? avec ces exemples con estos ejemplos cuando vamos utiliser jouer plus la préposition a? j'ai joué aux échecs j'ai joué au basketball j'ai joué au poker quand est-ce qu'on utilise avec la préposition « à » Quand. Quand. Quand. Je ne vois pas de réponse sur le chat. Pronom personnel. Mm -mm. Plutôt, c'est, euh, ici, je vous dis faire plus de avec les sports, jouer plus A avec quoi? La préposition A, ici, elle se transforme, c'est comme je vous les dit La préposition A, elle se, tra elle se transforme dépendant de la parole qui suit. Elle se va transformer en O, ou en la ou en O, A, U, X, selon les mots qui suivent. Donc ici j'ai dit je joue aux échecs parce que ce sont les échecs. Je joue au basketball parce que c'est le basketball. C'est-à-dire que je vais utiliser la préposition jouer à pour des sports avec un ballon ou une balle et pour des jeux. Ici c'est l'exemple. Je joue aux échecs. Je joue aux jeux vidéo. Ce sont des jeux utilisons jouer » avec la préposition « a » mais transformant en « de la parole que sigue. para los juegos ».« Je joue au poker »,« je joue au Monopoly » ou « je joue aux échecs »,« je joue aux jeux vidéo ». Et alors, « jouer » plus deux, c'est bien « rosario », c'est avec des instruments de musique. Nous jouons de la guitare, vous jouez du piano, Il jouent de l'accordéon. C'est les deux différences. Oui, je joue à la pétanque. Tu dis, euh, Edward, tu dis, je joue à la pétanque. La pétanque. Parce que la pétanque est, est féminin. Donc, tu dis, je joue à la pétanque. Comme tu dis, je joue aux échecs. Recuerden que cuando les pongo plus de preposición o plus a una preposición, esta preposición se tiene que transformar como lo hemos visto en las clases anteriores. Si es femenino, si es plural, si es masculino. Voilà. Um, donc, uh, j'ai vu déjà passer aux questions parce que j'ai un exercice ah non, ça c'est encore... Euh... Oui, j'ai vu savoir. Dites-moi, qu'aimez-vous faire dans votre temps libre? Je veux savoir, vous savoir, qu'aimez-vous faire dans votre temps libre? Quels sont vos loisirs? Qu que faites-vous dans votre temps libre? Que vais vous dans temps libre? Je veux savoir. Je vous écoute. Je vais vous noter vos réponses. Qu'aimez-vous faire dans votre temps livre J'aime faire de la tricotée. J'aime écouter la classe de français. J'aime lire un livre. Écouter de la musique. J'ai lu un livre. Donc, attention parce qu'il faut les conjuguer. Donc, j'ai lu un livre. Si, soit vous vous dites j'ai lu un livre ou vous pouvez dire j'aime lire un livre. Ça, c'est les deux possibilités. Oui, donc, ah oui. Et Ici, je vois euh, j'aime écouter de la musique. Euh, J'ai lu un livre. J'aime lire un livre. J'aime écouter la classe de français. <rire> ah, c'est bien, Esther. J'aime écouter la classe de français. Euh, Quelle d'autres choses faites-vous dans votre temps livre Dites-moi. J'aime faire du vélo et jouer de la guitare. Super <rire> C'est triste, c'est triste. J'aime écouter la classe de français. Je regarde la vidéo. Euh, je fais de la natation. Sandy, tu se dit, je fais de la natation. Attention, on ne dit pas, je vais faire de la natation, mais je fais de la natation. Comment ça, Byron? tu n'as pas des temps libres Byron il dit qu'il n'a pas des temps libres. Je n'ai pas... Je n'ai pas de temps libre. Ça, c'est triste. C'est triste, ça. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est J'ai joue au pickleball, apprendre le français, danser argentine tango. Qu'est-ce que c'est le pickleball, ball euh, Qu'est-ce que j'ai fait la musique. Luzmaïda, tu quieres decir que tu haces musique, musiques, tu compones ou tu écoutes musique. J'aime lire un livre, euh, je joue au pitbull, apprends le français, danser le tango. Tu peux dire j'aime danser le tango. Ok, donc tu peux dire j'ai fait de la musique, euh, Luz Marina. Tu peux dire j'ai fait de la musique. Go, écris au musical. Ok, d'accord. Ça c'est, ça c'est très. Euh, je n'avais jamais écouté ça, Gladys. C'est la première fois que j'écoute ça. J'ai fait de la musique euh, composer. Euh, voilà. Quelles autre choses vous faites Je chante au karaoké. Ah, c'est cool, Janet. Je chante au karaoké. J'aime lire, me promener, faire les boutiques et dormir. Ouais, ça, c'est des bons loisirs. J'aime dormir. J'aime dormir. J'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste. J'ai fait de la couture. Ok. J'ai fait de la couture. Super. Beaucoup, beaucoup de loisirs. C'est sympa. J'aime sortir en promenade. Donc, tu peux dire J'aime mes promenades. Tu peux J'aime mes promenades. J'aime mes promenades. Euh, j'ai pratique le tennis. Adèle, tu dis j'ai pratique le tennis. Le tennis ou j'ai joue, joue au tennis ou bien j'ai fait du tennis. Quelles sont les options Ah, c'est super, Miguel. J'apprends le français de façon autodidacte. C'est une langue que j'adore. Bon courage à tous dans l'apprentissage de la langue. Ah, c'est bien. Je vais à Gym. J'aime des la randonnée et des, des sports en plein air. J'ai fait du vélo. Je vais à Gym. Donc là, euh, Anna, tu peux. Euh, pardon, Sandy, tu peux dire. Je vais, je vais à la salle des sports. Ok, en, en français, dit plus bien la salle de sport. Je vais à la salle de sport. Vous faites beaucoup de choses et je vous félicite. Parce que ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup. Euh, merci de, de participer. Ça, ça aide beaucoup à, à la discussion parce que c'est vrai que là, je suis toute seule en train de vous parler. Mais j'aime aussi avoir des retours de votre part. Donc, ça, c'est bien. Y me parece muy bien que puedan participar porque así no solo soy yo hablando, por lo menos puedo leer sus, sus comentarios y así pueden ver qué hacen las otras personas. Ah, Amir, j'aime bien cuisiner des de zarepa o fromage. Ah, ça c'est parfait. Ok, um, je vais laisser plutôt uh, la activité porque David la faz la semana prochaine. Y um, je vais... Je vais vous savoir si vous avez des questions ou en euh... ah, ce moment. Est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous avez des questions Il y a des questions. Non. Quelle est la différence entre promener et marcher euh, Tu peux dire j'ai marche. Tu peux dire, je marche ou bien j'ai mes promène. est yo camino, yo camino, ou oh, yo camino. En espagnol, c'est la même. Mais il y a deux manières de dire je, je me promène et j'ai marche. Mais les deux sont des synonymes. ¿Cómo saber con qué verbo va la actividad? ¿Cómo así, uh, Sandy? ¿Je me balade? Sí, Uy, je me balade. ¿Se balade? ¿Se balade? Es más que todo, también es caminar, pero es como más tranquilo. Lo mismo que la promenada. ¿Se balade o se promené? Je me prometo. O sea, ¿se, se balade. balade? Uh, ok se balade también se puede utilizar, pero je me balade es mucho más tranquilo. O sea, je me balade en la ville, es decir, no tengo prisa. Mientras que cuando yo digo je marche es con un buen paso. Je me promete también puede ser tranquilo. Se promene es pasear. Je vais a hacer. Y Sandy fer es como aquí les mostré en este ejemplo. Tú puedes utilizar FER plus 2 para cualquier deporte. O sea, FER para cualquier deporte. Todos los deportes funcionan. FER du tenis, FER du velo, FER du basketball, FER, uh, fer uh, du handball. FER lo puedes utilizar para todos los deportes. Y no lo puedes utilizar para el, los juegos. Entonces, FER nunca puedes decir faire du poker o faire du monopoly eso no lo puedes utilizar para eso debes utilizar jouer entonces yo juego monopoly yo juego poker no, je joue au poker je joue au monopoly jouer lo utilizas para juegos y también puedes utilizar jouer para los deportes que sean con balón o con bola o pelota juegos de balón o juegos de pelota comme le basketball, le handball, le rugby, le tennis, le badminton, le baseball, le ping-pong, tu peux utiliser « je joue au basketball »,« je joue au handball »,« je joue au rugby ». Et « jouer » l'utilise aussi pour les instruments de musique. « Jouer » pour les instruments de musique aussi. Quelle autres questions euh... Oui, tu peux aussi pratiquer, pratiquer aussi. Je pratique du tennis, tu peux aussi dire ça. Je pratique du tennis. Euh, je pratique les échecs? Non. Practicar est plus que tout pour deportes. sports. C'est plus -ce, pour les sports. Je pratique euh, du tennis, je pratique le football. Mais pratiquer les échecs, ou, comme pratiquer les están ils ne sont pas Puede que sea correcto gramaticalmente, pero no es utilizado en francés. O sea, la más, lo más utilizado en francés es faire o jouer. Mm -hmm. Es que hay otras cuestiones. Hay más preguntas o no? Des questions o pas des questions. ¿Es que hay encore más preguntas o no? Bon, je ne vois pas d'autres questions. Euh, alors, je vais passer aux suivantes. Nous allons nous entraîner ensemble. Entraînons ensemble. Et je vais vous montrer une vidéo et j'ai quelques questions pour vous. Donc, il y a plusieurs questions. Et euh, j'ai plusieurs questions pour vous. On va voir si on va pouvoir les faire tous, toutes. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais on va les voir, donc. Quelles sont les questions que je euh, que veux que vous répondiez Quelle est la profession de monsieur interviewé Pourquoi il fait son métier euh, Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive Quel prix a-t-il remporté Et que signifie l'expression « vivre en autarcie » Les, les, la vidéo s'appelle « Un potager des champions ». Un potager des champions. Voilà les, les questions. Quelle est la profession de monsieur interviewé Pourquoi il fait son métier Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive Quel prix a-t-il remporté Et que signifie l'expression « vivre en autarcie » On va voir la vidéo. Eh, Amir, ya llevamos 22 cursos y son 48 cursos. O sea que vamos a seguir con más cursos. Todos son por la plataforma de Colombia nos une. Y como lo mostré al principio, puedes ver en el blog de nuestro curso las clases anteriores. Puedes ir al video de, la clase anterior, de las clases anteriores y también las presentaciones de las clases anteriores les exercices de les classes anteriores. Ainsi, tu peux te mettre au Ok, donc on va regarder la vidéo. Francis, si vous êtes jardinier depuis combien de temps? Depuis 35 ans ouais. à peu près. C'est ouais. une passion? Oui, c'est une passion. C'est venu comment? C'est bah, venu, euh, venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé, et puis, euh, et puis après ça devient une passion. quoi. Et après, on n'en sort plus. Alors la surface, elle fait combien de mètres carrés et vous nourrissez combien de personnes avec Alors là, j'ai à peu près 1000 mètres carrés ouais. et je nourris à peu près 4 quatre, quatre familles. On vit presque en autarcie. Ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a, d'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers parce que pour moi, ça vaut des fleurs. On va les réécouter parce que c'est vrai que ça va vite. Je veux pas mettre le sous-titre. Francis, vous êtes jardinier depuis combien de temps? Depuis 35 ans à ouais. peu près. Ouais. C'est une passion? Oui, c'est une passion. C'est venu comment? C'est bah, venu, euh, venu parce que je cherchais un loisir, ça m'a occupé, et, euh, et puis après ça devient une passion, quoi.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 Bon, euh, ça veut dire quoi un potager Qu'est-ce que signifie potager en français Et En espagnol. <rire> Qu'est-ce que signifie potager en espagnol Très rapido, c'est très rapide. Qu'est-ce que signifie le mot potager Oui, oui, una huerta. C'est un potager, c'est una huerta. Alors, c'est... Non, un potager, c'est une huerta. Alors, euh, pour les questions. Quelle est la profession de monsieur interviewé Quelle est la profession de monsieur interviewé C'est presque agriculteur. Mais vous avez vu, lui, c'est lui-même qui récolte tout à la main. Il récolte les choses à la main. Oui. Et pourquoi il fait son métier Je vois qu'il y a déjà une personne qui a répondu. Et pourquoi il fait son métier Il est jardinier. Il n'est pas, pas agriculteur, il est jardinier. Jardinier. Vous avez pu entendre pourquoi il fait son métier? Il est surfeur? Oui, no es surfista, Pipe. No es il est jardinier. Pourquoi il fait son métier? Je vais vous mettre. Euh, oui, le Glace elle a dit quelque chose. Je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 Par passion, c'est sa passion pour le loisir. Oui, donc, il dit que d'abord, c'est parce que d'abord il cherchait un loisir, après c'est devenu une passion. D'abord c'était son loisir, d'abord c'était son loisir, c'était son passe-temps. Al principio, quand il empezó à faire un jardinero, ou simplement un pas de temps mais con el pasar del tiempo, c'est passion. C'est devenu une passion. Devenir est-ce que c'est vuelve. Devenir. Devenir. C'est devenu une passion. Parce que d'abord, il cherchait un loisir, après c'est devenu une passion. Un combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Et quel prix a-t-il remporté? Combien de mètres carrés fait la surface qu'il cultive? Et quel prix a-t-il remporté? Comprenez-vous cette expression? Remporter un prix? Qu'est-ce que ça veut dire, remporter un prix? Qu'est-ce que ça veut dire, remporter un prix? Que veut dire remporter un prix en espagnol? Je vois pas de réponse, je vois des gens qui disent passion. Que quiere dire remporter un prix. Uh, non, un prix, un prix es le prix. Mais un prix aussi est un premio. Un prix, también puede ser es un precio, pero también es un premio. Donc, c'est remporter un prix qui réside « ganar un prix Ganar un prix. Alors, j'ai vu déjà la réponse, euh, la surface fait environ 1000 m carrés. Mais quel prix a-t-il remporté Ça veut dire « Que premio se gagnant. Parce que dans la vidéo, on parle de un potager des champions. Un potager des champions. Quel prix a-t-il remporté Parce que pourquoi est-ce qu'il a été interviewé vous sea, entendiez en le en vidéo pourquoi lo le a à lui Ou non Talvez vous no, le no l'avez lo vu. Ce qui est es que él le entrevistaron en le vidéo parce qu'il se ganó le prix du meilleur jardinier. Se ganó el premio. le prix, le prix est un premio. Un prix, un prix est un prix aussi, mais un prix, dans ce cas, est un prix. Et remporter un prix est gagner un prix. Donc, il a gagné, il a gagné. Le prix du meilleur jardinier, le prix du meilleur jardinier. Elle se gagne le prix du meilleur jardinier. Vamos a verlo, ici de nouveau. Francis, vous êtes jardinier depuis combien de temps? Depuis 35 ans à ouais. peu près. C'est ouais. une passion? Oui, c'est une passion.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 ça vous a plu d'avoir un prix du meilleur jardinier Donc, que, si gusto ah oui, le prix du meilleur jardinier. Un prix du meilleur jardinier. Et le prix du meilleur jardinier. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Un prix du meilleur jardinier. Un prix du meilleur jardinier. Oui, ça fait plaisir. Il y a une reconnaissance dans le jardinage, dans la passion qu'on a. D'avoir un beau jardin. Un jardin, c'est beau pour moi. Un potager, c'est beau. Partout où je vais en vacances, je regarde les potagers, parce que pour moi, c'est ça vaut des fleurs. c'est pour ça que le, la vidéo s'appelle un potager des champions. C'est comme la huerta del campeón, parce que c'est lui qui a gagné le prix du meilleur jardinier. C'est la huerta del campeón, le vidéo, parce que c'est lui qui a gagné le prix du meilleur jardinier, je pense que de France. Oui, on va voir c'est quoi l'autarcie. Ah, c'était une question que j'ai pour vous est ce que vous comprenez l'expression vivre en autarcie est ce que ça vous dit quel, est ce que ça vous dit quelque chose il dit j'ai nourri quatre familles dans la vidéo j'ai nourri quatre familles on vit on vit presque en autarcie c'est ça qu'il dit dans la vidéo j'ai nourri quatre familles oui, mais ça veut dire quoi la autarquie Qu'est-ce que signifie autarquia? Ça veut dire quoi Elle dit qu'elle alimenta quatre familles, avec son jardin. L'expression, elle veut dire quoi La autarquie, qu'est-ce que signifie Oui, d'abord. Pas n'est pas avoir besoin d'autres personnes, c'est ça, c'est ça. Euh, dans la vidéo, il parle donc la vivre en autarcie. Le mot autarcie, la traduction en espagnol est autarquia, euh, et ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire vivre en autonomie, avoir les ressources pour être autosuffisant et. Gladys, ça c'est vivre en communauté. Vivre en communauté, vivre en communauté. Ici c'est vivre en autarcie. Tu peux vivre en autarquie sans tenir que vivre en communauté. Mais dans ce cas, lui il vit en communauté et presque en autarcie, parce qu'il vit en autonomie et il a les ressources suffisantes, les ressources pour être autosuffisant. Dans la vidéo, on parle de autarcie alimentaire, c'est-à-dire produire sa propre nourriture sans dépendre de la chaîne de production alimentaire. Donc, en la vidéo, comme elle cultive casi tout ce que se come, él ne no dépend pas de, de la cadena de production de aliments. Mais elle dit en la vidéo que él, él vit quasi en autarquie. Il est presque à si, parce que peut-être peut-être en sa communauté, ils comprennent des choses du supermercat. Mais c'est ça l'idée de la vidéo avec le potager. Il a fait de son loisir sa passion. Faire de son loisir sa passion. faire de son pas à sa passion. Euh, je vois qu'il est déjà 8h30, donc euh, c'est la fin du cours. Je vous dis merci beaucoup parce que c'était un bon cours, on a beaucoup participé, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges euh, et on se retrouve mardi 28 septembre avec David. Estelle, quels sont les meilleurs hostels à Paris économiques? Oh. Oh. Estelle, je n'habite pas à Paris, désolée. Euh, je n'ai jamais eu hostel en Paris parce qu'il n'y a pas eu eh, he ido a algún hotel, busca Hotel F1, son hoteles más baratos, pero no son, no son hostales Hotel F1 o buscan Hostel World ok uh, au revoir y eh, bah, eh, no olviden ver el sábado el test para que lo hagan y puedan acceder a, a, al curso de conversación au revoir